السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوتيوب أعزائي مستوى الأول ابتدائي وكذا المستوى الثاني ابتدائي وقدم لكم فيديوهات حصريّة من أجل التغلب على مشكلة الفرنسيّة بالخصوص لديك شيخ يمكن لكم تكونوا قادرين على قراءة الكلمات والجمل والنصوص بكل سهولة تابعوا جميع الفيديوهات في السلسلةBonjour mes élèves de la classe de CP au CE1 et d'autres كي qui suivent de la la lecture des mots, des phrases, des textes. Voici donc une série de vidéos qui, va, qui vont vous aider. C'est-à-dire les vidéos qui vont vous aider à améliorer votre langue française, surtout en lisant les mots facilement, et les phrases et les textes aussi. Bon, je vous laisse avec cette vidéo. Je lis et je comprends. L'école, l'école, l'école, le cartable, le cartable, l'avion, l'avion, l'école, le cartable, l'avion, une horloge, une horloge, une usine, une usine, une tête, une tête, une horloge. Une usine, une tête, une tête, un élève, un élève, une image, une image, une fille, une fille, une élève, un élève. Une image, une fille. L'école. Le cartable. L'avion. L'avion. Une horloge, une horloge. Une usine, une usine. Une tête, une tête. Un élève. Une image, une image. Une fille. Une fille. Vas-y, lis. Qu'est-ce que c'est C'est bien, c'est une école. Qu'est-ce que c'est C'est bien, c'est un cartable. Qu'est-ce que c'est Très bien, c'est un avion. Et c'est quoi oui, une horloge. Mm -hmm. Et c'est quoi ça Très bien, une usine. Alors voici quoi exactement ici Voici quoi Une tête. Très bien. Alors qui est -ce, ça C'est un élève. Et qu'est-ce que c'est c'est une image. Et qui est-ce? C'est une fille. Très bien. Allons à l'école. Poème. Allons à l'école. Poème. Allons à l'école. Faire des farandoles. Allons à l'école.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 Allons à l'école. Allons à l'école. Allons à l'école. Faire des farandoles. Pour rencontrer la maîtresse. Il faut y aller à toute vitesse. Ne soyons pas timides. On est des solides. Ne soyons pas timides, on est des solides, on est vraiment prêts à tout, on est vraiment prêts à tout. Nous voici et nous voilà, nous voici et nous voilà, c'est nous. Allons à l'école faire des verandoles pour rencontrer la maîtresse.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 c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Allons à l'école, allons à l'école, allons à l'école. C'est notre école. Allons, allons à l'école. C'est notre école. Il faut se dépêcher pour aller à l'école. Il faut se dépêcher. Voilà, c'est tout pour le moment, mes chers élèves, vous avez bien compris on a bien passé de bons moments ensemble. La prochaine sera donc fantastique. Alors, allons à l'école dès demain. N'oublie pas de se lever tôt. À très bientôt.